Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous, Monsieur Youssef de la chaîne g TV. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer la correction d'activités de, de communication progressive du français. Allons-y. Alors la situation qu'on doit tout simplement corriger ces activités, c'est demander le prix. C'est l'acte de langage. Dans une papeterie, bien sûr, c'est l'acte l'association de communication qu'on voit bien sûr répondre à ces activités grammaire on a déjà vu l'utilisation de l'infinitif une manière de dire aussi Allez, on va découvrir les activités d'aujourd'hui avec explication et je vous donne bien sûr le temps de les effectuer après on va faire la correction voilà il faut choisir tout simplement la bonne réponse je voudrais du papier à lettres ou plumes. Normalement on dit je voudrais du papier à lettres. Du papier à lettres. Ce n'est pas du papier à plume. Et associé pour construire une phrase complète. Par exemple, vous pouvez me dire euh, le prix de ce stylo. Ou le silo fait euh, combien? Voilà. Ici, 5. Euh, 5, activité 5, c'est une de... activité orale. Vous demandez le prix des articles suivants. Utilisez une phrase différente pour chaque article. Voilà. Vous demandez le prix des articles suivants. Utilisez une phrase différente pour chaque article. Alors, il faut choisir la bonne réponse. On dit, je voudrais du papier à, à lettre. Je voudrais du papier à lettre. L'enfant dessine avec un crayon de couleur. J'efface ça avec une gomme. Il m'en faut un porte-mine. Je mets les documents dans un dossier. Alors, je voudrais du papier à lettres. L'enfant dessine avec un crayon de couleur. J'efface avec une gomme. Il me faut un mine Je mets les documents dans un, dans, dans un dossier. Alors, « Associer pour construire une phrase complète ».« Associer pour construire une phrase complète ». Alors, on dit, vous pouvez me dire euh, le prix de ce silo. Vous pouvez me dire combien, ou le prix de ce silo. Ah, vous avez donc euh, deux choix. Vous avez compris Soit, vous pouvez me dire combien, combien ceci, combien ceci, ceci. Non. Combien, ceci combien cela, vous pouvez me dire combien ça. Voilà. Ou oh, vous pouvez me dire le prix de ce stylo. Euh, le stylo fait combien C'est le prix c'est. C'est combien On peut dire aussi c'est combien Ou c'est à combien C'est à combien Il vaut mieux de mettre c'est à combien c'est à combien Les enveloppes sont à combien Ça fait combien Alors, voilà. et quel est, quel est le prix de ce stylo Vous pouvez me dire le prix de ce stylo Quel est le prix de ce stylo Ça fait combien euh, Les enveloppes sont à combien c'est à combien le stylo fait, combien vous pouvez me dire, vous pouvez me dire le prix de ce stylo, vous pouvez me dire combien ceci, combien cela, combien ça. voilà On a vu toutes les possibilités. Alors si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner. Cliquez sur euh, le bouton de l'abonnement, ou euh, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton like, si vous aimez bien sûr ces vidéos Vous pouvez partager et vous pouvez mettre, s'il vous plaît, euh, votre commentaire. D'accord On n'oublie pas aussi, si vous avez envie bien sûr d'avoir euh, de nouveautés, de cliquer sur la cloche. Je vous remercie. C'est avec vous, monsieur Safedelel de la chaîne Joucommunique TV. À la prochaine.